Do, sol, fa, si, do, ré, fa, ré, mi, la, la, la, do, do, ré, si, do, fa, si, do, si, la, sol, ré, sol, sol, fa, doré sol, si, fa, la, mi, ré, fa, mi, fa, ré, mi, mi, sol.